Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent Où est Sarah ta femme Il répondit Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit.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 Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq pour cinq. Détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point s'il y trouve quarante cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il trente justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses vins. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure.